Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Formico, si jamais vous n'avez pas essayé le jeu euh, je ne peux que vous inviter à télécharger la version 1.0.12 par exemple qui fonctionne sans que vous ayez besoin de télécharger Java, disponible sur Windows, Linux et Mac la vidéo qu'on va faire va concerner la mise à jour 2.0 qui devrait arriver J'aimerais faire ça euh, fin 2020. En principe, je pense que ça va arriver en janvier ou février. Ça dépend de, du, du pourcentage de trucs que j'aurais fait. Euh, voilà, voilà. Je vais probablement faire des vidéos de points pas très travaillées de mon côté, mais pour euh, euh, maintenir le contact avec euh, les gens qui pourraient être intéressés par ce jeu. Euh, donc, on commence tout de suite avec la version 2.0. Dans la version 2.1, il y a déjà... Plein de fonctionnalités de base qui ont été implémentées, mais il y en a qui ne l'étaient pas. Euh, comme par exemple la possibilité de sauvegarder une partie. Je ne sais plus où je l'ai mis. Save a game. Voilà. Il euh, y a aussi beaucoup d'éléments qui sont pas très intéressants pour euh, les gens qui, qui jouent au jeu. Mais qui sont quand même très importants pour moi. C'est les codes euh, reorganisation. Donc. Euh, euh, j'ai fait plusieurs étapes euh, par exemple j'ai réorganisé toute l'arborescence des fichiers euh, de façon à ce que ça fasse un truc très standard. Avant j'avais des, des fichiers euh, j'avais des dossiers avec les sous-parties. Bon j'avais un truc qui n'était pas très standard, je suis repassé à un truc très standard tout en conservant des raccourcis parce que c'est long d'aller chercher le fichier qui est dans. Euh, euh, là. Ouais, donc c'est long d'aller chercher le fichier qui est dans src, main, fr, formico, euh, usuel, euh, image Donc euh, je me suis fait des raccourcis. Voilà. Euh, une autre fonctionnalité intéressante c'est l'écran échappe sur lequel euh, on peut accéder à différentes fonctionnalités. Elles sont pas encore toutes mises. Donc euh, euh, il doit y avoir changer la langue, sauvegarder, quitter le jeu, revenir au menu principal. Euh, charger une partie et je crois que c'est tout ce que j'ai mis voilà voilà il euh, y a certaines issues qui sont certains c'est des je sais pas des problématiques grosso modo c'est pas issues en anglais euh, que j'ai fait avec un titre et un contenu en français et d'autres que j'ai fait avec un titre en anglais et un contenu en français euh, ça me demande beaucoup de temps de de, de, de traduire correctement les le, le corps des issues donc je vais probablement continuer à les faire en français, en revanche j'ai changé le, le titre en anglais de façon à ce qu'un anglophone puisse euh, euh, comprendre euh, de quoi ça parle sans avoir besoin de, enfin, sans, sans avoir besoin de traduire. Voilà donc j ai, j ai, je me suis arrangé pour faire un maximum de trucs en anglais tout en gardant un corps de contenu en français parce que, parce que... <rire> sinon je peine trop en fait c'est tout. Il euh, y a encore plein de choses d'intéressantes qui vont être rajoutées. Deux gros trucs qui me prennent vachement de temps, c'est la documentation. J'essaye de, euh, pour chaque fichier .java, donc là c'est la liste de ceux que j'ai pas encore fait. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup trop. <rire> euh, pour chaque fichier .java, donner une description générale du fichier et de chacune des sous-méthodes majeures. Voilà, donc ça c'est une étape... Euh, dans l'optique où il y aurait des collaborateurs qui voudraient m'aider. Si jamais tout est bien décrit, c'est très facile de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, c'est beaucoup plus facile que sans la description. Voilà. Euh... Et puis c'est une documentation qui est accessible sur internet d'ailleurs peut-être. Bon, c'est les fichiers JavaDoc en euh, euh, HTML, traînent là. On va pas regarder cette fois-ci, mais, mais, mais, mais, mais, euh, je vais essayer de m'arranger pour euh, changer le site WordPress en un, un site euh, disponible dans le code de GitHub. Voilà. Euh, Peut-être avec euh, une adresse euh, personnalisée en formico.fr ou alors, euh, sinon, ce sera euh, formico.github.io ou un truc comme ça. Voilà, bon, c'est pas tellement un souci. On verra quand euh, j'aurai avancé. Donc ça, c'est sur le site web. Euh, je ne sais plus où ce qu'il est. Ok, c'est pas grave. Euh, J'aimerais ajouter certains insectes et certaines fonctionnalités. Actuellement, les fourmis et les insectes fonctionnent toujours de la même façon. Une fourmi mange un insecte et euh, gagne une certaine quantité de nourriture en échange d'un coût en action. Voilà. Il y a donc il y a des insectes euh, qui sont qui Sont morts dès qu'ils apparaissent sur la case, sur la, sur la carte, ouais. On peut supposer que c'est des insectes qui volaient et ils sont morts et ils sont tombés là. Euh, J'aimerais faire un truc plus complet, donc déjà implémenter vraiment des insectes qui volent et qui sont pas attrapables par des fourmis. Donc, ça, c'est un truc qui est en cours. Euh, J'aimerais ajouter des particularité à certains insectes comme les coccinelles. Les coccinelles elles, sont pas mangées par des fourmis dans la vraie vie euh, et en revanche elles mangent des pucerons. J'aimerais que les coccinelles puissent manger les pucerons et les fourmis puissent pas manger les coccinelles. puissent à la limite les chasser ou alors les tuer mais pas les manger. Voilà. Euh... Une des particularités des pucerons, c'est qu'ils ne sont pas non plus mangés par les fourmis en temps général, mais ils leur fournissent de la nourriture quand même. Donc c'est un autre truc qu'il faudrait que j'ajoute. Et j'aimerais rajouter des prédateurs. Je pense que j'ai trouvé le prédateur idéal à rajouter pour le début. C'est le fourmilion qui se cache dans le sable. Donc j'ai déjà des cases de type sable, mousse et herbe. Donc il serait présent seulement sur les cases de type sable. Soit caché, soit visible sur la carte. Je ne sais pas encore exactement comment. Comment on va l'ajouter euh, Mais grosso modo il aurait un pourcentage de chance d'attraper la fourmi qui est sur la case à condition qu'il ait fait son trou ou pas et si jamais il est hors de son trou il est vulnérable mais quand il est dans son trou là impossible de le, de le tuer c'est lui qui mange les fourmis. Voilà, il y a encore des éléments importants sur la carte. Euh, qu'il faudrait que j'ajoute, euh, par exemple, des petits pop-up qui disent « Attention, votre fourmi est très sale, elle risque de mourir par infection bactérienne, par maladie, euh, nettoyez-la. » Ou alors « Attention, votre fourmi a très faim, euh, donc moins de 20% de sa nourriture maximum et moins de 5 tours de nourriture. Euh, » Il faut que soit une autre fourmi lui fasse une trophalaxie, lui donne de la nourriture, soit elle, euh, elle trouve un insecte à chasser. Voilà. Euh, D'autres éléments graphiques sur la carte, ce serait de rajouter euh, la quantité de végétaux qui est disponible. C'est-à-dire les insectes mangent de l'herbe. Pour l'instant, la majorité des insectes sont considérés comme herbivores. Ils mangent l'herbe qui est présente sur les cases. Les cases génèrent plus ou moins d'herbe. Euh, pour l'instant, tout est caché. On a les informations en survolant la case. Euh, dans, en textuel, j'aimerais qu'il y ait une jolie petite feuille, euh, plus ou moins grosse en fonction de la réserve de nourriture disponible, et plus ou moins pleine en fonction de, de, de la quantité d'herbe vraiment présente sur la case. Euh, voilà, il y a encore quelques bugs que j'ai à réduire à réduire, oui voilà, à des irréductibles bugs, ils vont finir par disparaître. Euh, par exemple, Windows gère de façon différente que Linux, qui est ma plateforme de, de programmation, euh, la façon dont sont affichés les éléments des fenêtres Java. Et donc, il a une fâcheuse tendance à avoir des gros problèmes de transparence, euh, sur euh, les éléments et normalement j'ai réglé tout ce qu'il fallait sur euh, l'interface en jeu euh, j'ai pas réglé ça pour le menu nouvelle partie sur lequel il y a encore beaucoup de, de petits soucis il faut que je trouve euh, des, des éléments euh, exprès pour la version Windows euh, pour régler ça ça arrivera, ça arrivera euh, j'ai aussi étiqueté certains trucs euh, comme euh, nécessaire donc j'ai créé l'interface pour charger euh, sauvegarder une partie, voilà. Il faut que je crée l'interface pour charger une partie. C'est bien de pouvoir faire une sauvegarde, c'est chouette. Mais si jamais il faut attendre la prochaine version de Formico pour euh, pouvoir jouer avec, c'est quand même euh, plus triste. Voilà, voilà. Euh, un truc nécessaire, je voudrais aussi pouvoir changer les touches raccourcies. Je sais pas si c'est tellement nécessaire parce que toutes les touches ont un bouton associé. Euh... Mais bon, je l'ai détecté nécessaire, on, on va le faire. Il euh, y a des trucs qui vous concernent beaucoup moins, qui sont euh, des réorganisations de code. Euh, voilà, par exemple... Euh euh, j'utilise des, des, des, des, des groupements d'objets, j'utilise des listes de fourmis, de, de graines, d'insectes, de, des listes de chaînes de caractères, des listes d'entiers pour euh, sauvegarder les scores, puis des listes de listes aussi. Euh, et j'aimerais faire une méthode plus globale euh, qui permette de rajouter ou de supprimer un élément dans la liste, voilà, donc ça c'est un, un truc que j'ai à faire. Euh, voilà, voilà, j'utilise une interface de traduction automatique qui a tendance à me mettre et des... à considérer que je suis un site web et que euh, je veux pas avoir d'apostrophe de... par exemple, mais je veux le... Le... le code pour afficher une apostrophe sur un site web sans prendre de risque qui est un et. Un et comme ça, euh, le numéro du code, point virgule. Voilà, donc ça, il faudrait que je le change, parce qu'il y a certaines langues où il y a encore des et, numéro du code, point virgule. Voilà, voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur les, les différents éléments que je voulais ajouter. Actuellement, on est à 28% de la traduction. Ça fait deux semaines et il m'en reste 8. Euh, donc, en théorie, j'ai fait 20%. Voilà, le goût. Le, le, donc, on dirait que je suis en avance, mais... Je, je, je me connais et je sais que je vais trouver plein de trucs à rajouter, plein, plein, plein. Je pense que je vais être à 50 issues avant la fin de l'année, ouverte. Euh... <rire> Donc ça fera pas 25, 28%. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'était tout pour ce petit point. J'espère que ça plaira à certains d'entre vous. Si jamais vous avez des conseils euh, sur le jeu n'hésitez pas à laisser des commentaires soit sur euh, une issue particulière soit vous pouvez également euh, créer votre propre euh, issue il vous faut juste un compte euh, github ou même pas j'ai l'impression ah si quand même ouais euh, mais c'est gratuit ça prend deux minutes pour s'inscrire si jamais vous ne l'êtes pas encore euh, voilà et puis ça peut vous permettre de tester le code chez vous si jamais ça vous tente. J'ai essayé de mettre tous les éléments que j'utilise pour lancer le code. Euh, je ne sais pas trop comment ça va marcher sur Linux, mais grosso modo ici vous avez toutes les commandes de, de modification du code. D'ailleurs il y en a qui ne sont pas tellement dans le sujet, mais euh, ouais je croyais que je les avais retirées celles-là. <rire> C'est des, des alias que j'utilise mais qui ne sont pas, pas en rapport avec Formico donc par exemple pour euh, compiler l'ensemble des fonctions j'utilise cette fonction là donc vous pouvez tout taper euh, les commandes javac et... le truc c'est que les alias ne marchent que sur euh, ubuntu, enfin sur linux plus exactement donc vous pouvez aussi utiliser la commande complète euh, pour faire ça euh, tant que c'est des javac, javadoc euh, et puis voilà hein. Voilà, et normalement j'ai un fichier .ex, par contre je sais pas si jamais ça marche bien. Je fais un, un ex.sh euh, qui permet de, de sortir le fichier en .jar dans un dossier avec euh, tous les éléments importants du jeu qui sont contenus dans le dans data. Voilà, dans lequel on retrouve des images, je sais pas si on peut les afficher sur euh, GitHub. Non. Donc, euh, elles ont des noms plus ou moins clairs. Par exemple, haut de la fenêtre. Est-ce que ça s'affiche Non. Ah, si, ça s'affiche. Voilà, vous avez un, un petit morceau du jeu. Et puis, on a aussi des images qui n'ont pas été réalisées par moi. Je remercie d'ailleurs à l'occasion Forestier et Miss Lou euh, d'avoir participé au graphisme du jeu. En ajoutant des images de chargement. Bon, il y a un micro défaut sur cette image. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Mais bon. Je pense que... Non, je sais pas. <rire> je sais pas. Voilà, voilà. Euh, et puis, on a les trucs plus... Voilà, donc ça c'est les, les, les boutons. Ah, toutes les images. Et j'ai même mis un Redmi. Voilà. Bon, il est pas en anglais, lui, mais... Euh, voilà, voilà, j'ai dit qu'on s'arrêtait pour la vidéo, j'espère que ça vous intéresse, déjà, et, et c'est tout, <rire> et que la vidéo vous a plu c'était marrant entre temps juste un dernier petit point <rire> euh, j'essaye de faire une vidéo bande-annonce euh, comme les bandes annonces de jeux qu'on peut trouver sur euh, Steam ou alors euh, sur les sites euh, en particulier généralement ces trucs qui sont super bien faits et qui donnent envie de jouer au jeu même si même, ils sont pas tellement réalistes donc j'essaye de nous con concocter un petit truc euh, en utilisant une fourmi qui se déplace et tout sachant que actuellement sur Formico euh, les mouvements des pattes euh, ne sont pas du tout pris en compte mais mais peut-être que ça viendra un jour. Donc euh, euh, je vous tiendrai au courant lors du prochain point sur euh, l'avancement du jeu. J'espère que ça vous a plu.